Et salut, toi! Es-tu prêt à te transformer en petit kangourou avec moi? Hey! on y va! Mini -yoga! Bienvenue à Mini-Yoga! Est-ce que tu reconnais où nous sommes? Nous sommes dans la brousse australienne où habitent plein d'animaux exotiques. Oh, bonjour kangourou! Waouh Allez, on inspire l'air de la brousse australienne. Oh, quelle chaleur! Oh, et le soleil brille fort! C'est le temps de mettre de la crème solaire. C'est très important pour protéger notre belle peau. On sort notre bouteille. On frotte nos mains. Et on en met sur nos bras, notre ventre, notre dos, nos jambes. Et nos pieds. J'avais presque oublié, il faut mettre notre chapeau. Et... C'est le temps de s'échauffer, maintenant. Fais comme moi. On marche sur place et on fait rouler les épaules vers l'avant. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Vers l'arrière. Et un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Beau travail. Maintenant, on continue de marcher sur place. On lève les bras sur le côté et on les fait rouler vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vers l'arrière. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super! On s'étire le bras de ce côté-ci et de l'autre côté. Excellent! Maintenant, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met à quatre pattes, on pousse avec nos mains, comme ceci, les fesses en l'air, la tête en bas, et on fait pédaler nos pieds pour sentir un bel étirement des mollets. Compte avec moi jusqu'à 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Maintenant, on inspire, on lève la jambe, on expire, on l'amène au centre. On inspire, on lève la jambe, on expire, on l'amène au coude. On inspire, on lève la jambe, on expire, on l'amène au coude opposé. Et on revient et on s'étire en petites bouilles. Ah. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. À quatre pattes, on pousse avec nos mains. On inspire. On lève la jambe. On expire. Genou au centre. On inspire. On lève la jambe. On expire. Genou au coude. On inspire. On lève la jambe. On expire. Genou à l'autre coude. Et on revient. Et on s'étire en petites boules. Ah. Oh, beau travail. Je crois qu'on est bien échauffé maintenant. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Et fait comme moi. On se met debout, bien droit et fier. Et on va faire semblant que notre ventre est un gros ballon. Qui se gonfle et qui se dégonfle. Place ta main sur ton ventre comme ceci et on va gonfler et dégonfler notre ballon en inspirant par le nez et en expirant par la bouche en imitant le bruit d'un ballon qui se dégonfle. Et comme ça. T'as bien compris? On le fait ensemble maintenant. On inspire, on gonfle notre ballon et on expire. Psss. ça. On inspire, on gonfle notre ballon et on expire. Et une dernière fois, on inspire, on gonfle notre ballon et on expire. Bravo! Et n'oublie surtout pas de bien respirer tout au long de notre aventure. D'accord? Let's Hé, <rire> les filles! <rire> oh, Maëlle, Camille! Ah hey, mais est-ce que vous voyez le scorpion qui se cache derrière la roche? Oui! oui! <rire> Je crois qu'il essaie de nous dire qu'il est temps de partir à l'aventure! Ouais! <rire> On y va! Woohoo! <rire> est-ce que tu entends ce que j'entends? Oh oui, c'est le cri du kangourou. Sais-tu à quoi il ressemble, le kangourou À ça. Tu vois, les mamans kangourous possèdent une poche sur le ventre où elles portent son bébé afin de le protéger. Maëlle et Camille, mon ami, ici si on se transformait en petits kangourous. Oh, oh, ouais! Ouais! Ouais! Écarte tes pieds, prends une grande inspiration active tes doigts magiques et on se transforme en petit kangourou! Boing! Boing! Boing! <rire> et sais-tu comment se déplace un kangourou? Oui! Il saute! Saute et chante avec nous comme le kangourou! On y va! Saute, saute, saute! Petit kangourou! Oh, oh. Saute, saute, saute! Ça vaut bien le coup. On y va! Saute, saute, saute. saute, saute. saute. Petit kangourou. Oh oh. Saute, saute, saute, saute, saute. Ça, Ça vaut bien, saute. bien le coup. Bravo! Vous sautez comme des pros. <rire> <coughs> euh, sauter m'a donné vraiment soif. Et vous, les filles? Aussi. Oh là là! vite, Il faut prendre une gorgée d'eau. Oh. On a une bouteille d'eau dans notre poche de kangourou. Mais... Hein? Notre bouteille d'eau? Elle n'est plus dans ma poche. Oh! Ma poche est vide! Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lille? On a trop <rire> sauté. Vous avez raison, les filles. On a beaucoup sauté. Et on a sauté fort aussi. Bon. Il me manque, un, hein, ma bouteille d'eau... Deux, mon toutou préféré. Et trois, mes chaussettes. Des chaussettes? Euh, euh, mais oui, euh, mes pieds ont froid la nuit. Euh, les pieds! Bon, il faut absolument retrouver notre bouteille d'eau. Sinon, on risque d'avoir la gorge trop sèche. Et j'aimerais bien aussi retrouver les autres objets qu'on a perdus. Bon, on se lève! Camille, Maëlle, il est temps de retrouver nos objets perdus! Ouais! Oh, Est-ce que vous entendez ce cri-là? On dirait que ça vient de. Oh! Là-haut! Des koalas! Oh oui, des koalas! Sais-tu à quoi il ressemble, le koala? À ça! C'est un animal très mignon avec de grandes oreilles, un gros nez et de tout petits yeux. Il a le corps dodu en forme de poire et il adore grimper aux arbres et manger des feuilles! Oh! C'est oh, mignon! Oh oui, il est trop mignon! Oh! Tchikou-tchikou-tchikou! Oh-oh! <rire> il y a des koalas qui nous lancent des fruits du haut des arbres! Oh! Vite! Il faut essayer de les éviter pour ne pas être frappé. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On met nos pieds ensemble comme ceci. On plie les genoux comme si on s'assoyait sur une chaise. Et on évite les fruits. Oh! Et on se tourne de ce côté. On l'a échappé et on retourne au centre. Oh! Et on se tourne de l'autre côté. Hi! Oh! Oh! Oh! Attention! Il les fruits qui volent de partout! Ah Allez, il faut les éviter! On met nos pieds ensemble, on plie les genoux et on se tourne! Nana Boubou, tu nous as eu <rire> Oh là là. <rire> on s'est enfargé sur une ronde de roche. <rire> oh, mais ce n'est pas une roche. Et C'est notre bouteille d'eau. Oui, notre bouteille d'eau. <rire> Vite, on boit. Sans Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Ah, je suis rafraîchie. Moi aussi. Mm -hmm. Oh oh, il y a un objet étrange qui se dirige vers nous. Ah, passe oh! Oh! Mais on s'est fait frapper par un. Euh, par un. par un toutou Monsieur Gougouni tu m'as manqué. Mouah! Allez, on se lève. On soulève Monsieur Gugolli. On va au centre. On va de l'autre côté et on lui donne un gros câlin. Et on refait la même chose. On soulève Monsieur Gugolli. On va au centre. On va de l'autre côté et on lui donne un gros gros gros câlin. Chante avec nous, Monsieur, Monsieur Gugolli. Que tu m'as manqué et eh, eh, j'ai beaucoup trop sauté et je t'ai égaré. Monsieur Gougouli. que tu m'as manqué et eh, eh, j'ai beaucoup trop sauté mais je t'ai retrouvé. Yeah! Oh, oh, je t'aime, monsieur Gougouli. Oh, oh, oh! Les koalas ne sont pas contents. Ils sont très fâchés. Ils veulent reprendre Monsieur Gogouli. Oh non, vite, il faut se sauver. Mais on saute, on saute, on saute, saute, saute, on, on, saute, saute, on, saute, on saute, on saute, on saute, saute, saute. saute. Oh. Nous sommes près de l'étang où l'on sautait tout à l'heure. Nous avons trouvé ma bouteille d'eau et M. Gogouli. Maintenant, il reste à retrouver mes chaussettes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Rien du tout. Rien du tout, hein? Mais est-ce que tu entends ce que j'entends? On dirait que ça vient de. L'étang. Oh, mais oui, on dirait que ça vient de l'étang. Ah oh, mais il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. Oh, oh, oh. Euh, quoi? Un crocodile. Un crocodile? Oh, non, non, non, non, non, non, non. J'ai Crocodile? Oh, mais. Il ne s'approche même pas de nous. Et on dirait qu'il joue à cache-cache avec nous dans l'eau. <rire> oh, mais. Bonjour, petit kangourou. Je m'appelle Carlo. Carlo le crocodile. Hey! Sais-tu à quoi il ressemble, le crocodile? À ça. C'est un reptile géant avec la peau rude et verdâtre. Et il a au moins 10 000 dents. 10 000? Euh, mais non, je plaisante. Il en a 66. Oh... Mm -hmm. Petit kangourou, voulez-vous jouer avec moi? Oui. oui! Oh oui! Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On saute dans l'eau. On va faire des bulles. Allez, on va faire comme Carlo le crocodile. On se met à quatre pattes. On inspire, on pousse. Avec nos mains, les fesses en l'air. On expire, on fait la planche en arrondissant le dos. On expire, on descend dans l'eau. Et on expire et on fait des bulles et on remonte. <truits> oh oh, C'est amusant. Allez, encore. On inspire, on pousse avec nos mains, les fesses en l'air. On expire. Oh. On inspire. On descend dans l'eau. On expire, on fait des bulles. <truits> Petit kangourou, vous êtes magnifique! Oh, oh, oh. Merci, Carlo! Mais, euh, Carlo, on a une question pour vous. Est-ce que vous auriez vu une paire de chaussettes par hasard? Oh, oh mais bien sûr! Regardez, je les porte en ce moment! Lexie, Merci, oh, chaussettes! Oh, oh. Mais, Carlo, vous avez retrouvé mes chaussettes! Mais wow! Elles sont sublimes sur vous, Carlo le crocodile! Qu'est-ce que vous en pensez, Maëlle et Camille? Splendide! Magnifique! Allez, on va faire comme Carlo le crocodile et nous allons montrer nos belles chaussettes. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met sur nos fesses. On s'incline sur nos avant-bras. On garde le ventre bien serré. Les pattes et on montre nos belles chaussettes. Compte jusqu'à cinq avec moi bien fort. Et un, un deux, deux, trois, un, quatre, quatre et quatre. cinq. Oh, oh, bravo, petit kangourou. Vous êtes formidable. Merci, Merci, Carlo. Oh, de rien. <rire> et Carlo, les chaussettes sont tellement belles sur vous que. On vous les offre en cadeau. Oh, oh. oh. oh merci petit kangourou. C'est le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais offert. <rire> De rien, Carlo le crocodile. À la prochaine. <rire> oh. Carlo donne des gros câlins. <rire> Bon, je suis épuisée. On se met sur nos fesses et on écarte les pieds. Et on va s'étirer. On inspire et on se penche de ce côté-ci. Et on expire. On retourne au centre. On inspire. On se penche de l'autre côté. On expire. On retourne au centre. Et voilà! C'est déjà la fin de notre aventure yoga. Est-ce que tu t'es bien amusé, petit kangourou? Nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On a beaucoup sauté. On a tellement sauté qu'on a perdu ma bouteille d'eau, Monsieur Gougouli et ma paire de chaussettes préférées. On a sauté dans la forêt et on s'est fait embêter par des koalas mignons on a sauté près d'un étang et on s'est fait un nouvel ami, Carlo le crocodile. De plus, on lui a offert une paire de chaussettes. Oh, qu'il était content! Ça fait du bien en train d'être généreux. Allez, on inspire... Et on expire... On inspire... Et on expire... Une dernière fois, on inspire et on expire. On ouvre les yeux maintenant, on ouvre grand les bras, on active nos doigts et on se fait un gros câlin. Et à trois, on se dit merci. Un, deux, trois. Merci! Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci Maëlle. Merci, Lexi. Merci, Camille. Merci, Lexi. Et merci à toi aussi. Je m'appelle Lexi et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga.